recherche de fuite dans un appartement avec un problème d'humidité au niveau du sol sol ici salle de bain, couloir des dégâts apparents au niveau du mur des WC. ok avec des dégâts également chez le voisin du dessous où on a par la colonne montante ici les infiltra des infiltrations euh, par les réservations également dans la colonne montante située dans les WC un test de pression a été réalisé aucune baisse de pression constatée donc on va s'orienter sur la salle de bain la pièce où on a l'humidité plus importante au niveau du sol donc test à la fluorescine ici donc au niveau des joints de la baignoire également ici là-bas tout le long et au fond on a également un parement avec euh, un problème ici où on n'a pas d'étanchéité donc l'eau coule par derrière entre le mur et la plaque en verre et on va faire également un test d'étanchéité au niveau de la douche donc par la trappe d'accès de là. On voit clairement les problèmes ici d'infiltration par les joints, à la fois du bac à douche dans l'angle et au niveau de la baignoire. Et on en a également de l'autre côté, bon, pas visible au niveau de la caméra. Voilà, recherche de fuite effectuée.